Bonjour, bonjour, bonjour, encore une fois de plus. Et je vous souhaite à nouveau meilleur et bon ami. À nouveau, nous sommes ici sur notre apprentissage continu. Et cette fois-ci, nous allons parler sur les raccourcis du clavier. Comment apprendre tous en commun l'utilisation commun de ce que nous avons tous les jours comme outil de travail, mais du fond nous avons des difficultés à le manipuler. Et nous avons. Des astuces qui nous étaient accordées pour pouvoir mieux travailler, faciliter le travail, aller plus rapide. Au lieu de manuer, manier le clavier en même temps que la souris, alors que nous avons tout un ensemble de données, tout un, tout un ensemble d'outils et d'options permettant de temps à pouvoir manipuler. Alors, rappelons tout d'abord, vous voyez ici l'image principale comment, qui nous indique comment nous devons nous tenir face à notre clavier. Le clavier devrait être réparti en deux portions. Il y a la main droite et la main gauche. Et ensuite, les deux bras, les deux bras doivent travailler en commun en manipulant les touches, en appliquant le dévail bien comme tel. Et que la main gauche n'aille pas du côté de la main droite, ainsi que la main gauche droite n'aille pas du côté de la main gauche. Alors, ici, nous avons quelques images qui nous montrent la combinaison de certaines touches pour aboutir à une solution. À une euh, suite euh, d'options. À cela, nous allons les plus rapidement voir comment aller ou comment et quelles sont les touches qui peuvent être combinées. À l'occurrence, quelques-unes, Ctrl X, ainsi de suite, et à quoi ça donne. Qu'est-ce que ça peut nous donner une fois que nous utilisons cette combinaison ou ces combinaisons. Alors, rapidement, nous allons ensemble. Euh, tout d'abord, ce sont des rapports de clavier que tout mmh. le monde de reconnaître. Si vous travaillez en tant que professionnel, eh, vous devez être à, à mesure d'utiliser et de, vous y, de vous, vous y donner. Parce que ça ferait partie de votre outil de travail et ça vous donnera assez d'expérience en euh, ce qui concerne l'outil informatique. Et ça va augmenter, bien sûr, la productivité de votre entreprise ou de vos activités. Si une fois que vous comprenez et que vous maîtrisez les combinaisons de ces touches, eh, ces touches sont utilisées préalablement dans Windows et ici dans certaines applications actuellement encore, par exemple Word et dans d'autres PDF et dans d'autres outils comme logiciels sous lesquels ces combinaisons sont déjà intégrées, auxquelles vous pouvez manipuler, utiliser. Nous le verrons à la suite. Alors, sans plus tarder, nous avons ici les dix combinaisons les plus basiques à connaître à n pas oublier que vous devez utiliser. Et comme je dit tout à l'heure, ce sont des raccourcis précisément sur le système d'exploitation Windows de et adaptable à tous les bureaux, donc l'ordinateur de bureau ainsi que l'ordinateur portable. À cela, nous avons la combinaison contrôle, la touche contrôle plus la touche CC. en même temps. Vous appuyez la touche contrôle, ensuite la touche CC, sans bouton dernier lâcher. Ça veut dire copier. Au là vous devez sélectionner une partie des texte pour pouvoir copier aussi euh, tous ces textes pour le copier ou le coller euh, quelque part. Alors tout d'abord, vous devez d'abord copier quelque chose. Et dans ah. la copie, tout d'abord, avant de pouvoir faire coller, vous devez d'abord faire CTRL A qui veut dire tout sélectionner. Si vous avez besoin d'une page à sélectionner ou d'une partie de texte que vous avez sélectionné, vous allez faire copier. Donc vous devez faire CTRL C qui veut dire copier. Ctrl X qui veut dire couper c'est-à-dire enlever cette partie du texte euh, dans cet emplacement pour le mettre sur un autre emplacement. Ctrl D veut dire coller. Ctrl Z veut dire annuler le processus euh, en cours d'utilisation ou les modifications en cours d'utilisation. Et Ctrl Y veut dire rétablir euh, la modification effectuée, c'est-à-dire euh, rétablir ce qui a été annulé ou le, revenir, le faire revenir. On a dit tout à l'heure, Ctrl A veut dire sélectionner. Ctrl P veut dire imprimer. Si, vous, à l'occurrence, vous êtes sur PDF ou sur Word, vous, vous appuyez CTRL-P, ça vous affichera le menu d'impression. CTRL-F, vous, vous affichera de l'aide. F, pardon, la touche F1 vous affichera de l'aide sur euh, un dossier d'en cours d'utilisation. Bien sûr, vous devez être sur, sur PDF Word ou sur Internet, et quand vous appuyerez F1, ça vous donnera de l'aide pour l'ensemble d'informations concernant l'utilisation de cette application qualité. CTRL plus Alt et SUP pour ouvrir la, le gestionnaire des tâches ou, ou, ou verrouiller le ordinateur. C'est-à-dire quand vous, vous appuyez votre trois touches CTRL, plus A, plus U, il deviendra un autre menu de rôle en lequel vous aurez un ensemble d'informations à choisir. Soit vous allez verrouiller votre, votre, votre session ou votre compte, votre ordinateur, vous allez désactiver ou vous déconnecter ou encore aller sur la barre des tâches, ainsi de suite. Vous aurez aussi Windows. La touche Windows, c'est la touche à votre gauche en, en bas de votre clavier. C'est comme l'était appelé en quatre carreaux. Cette touche vous permet d'afficher aussi euh, le menu démarré de votre ordinateur. C'est-à-dire euh, le menu démarré en bas ici à gauche, à droite, à gauche, vous avez menu démarré ou soit contrôle plus échappe et vous verrez aussi les mêmes menus toujours sous le système d'exploitation Windows. Ensuite, nous avons d'autres raccourcis. Plus pérennes à connaître, parce qu'il n'y a, a pas que ça, mais il y en a plusieurs. Ça facilite l'utilisation de votre ordinateur et vous permet d'aller plus vite et précis dans votre travail. Avec cela, vous n'aurez pas des erreurs. Souvent, nous n'avons pas assez de temps à travailler, mais nous nous rendons compte que le travail est long et le travail est aussi énorme. Mais avec ces rapports-ci, vous allez travailler plus rapidement à cela. CTRL-N, ça veut dire ouvrir une nouvelle fenêtre. Ça veut dire quoi? ça veut tout simplement dire si vous êtes sur votre bureau vous appuyez contre N, ça vous oui. aura une fenêtre un dossier un raccourci de dossier sur votre bureau et F5 ou contrôle R actualisera la fenêtre active ou active auquel vous êtes soit vous êtes sur internet ou justement sur votre bureau ou sur sur un soit votre bureau bien sûr soit sur un navigateur Contrôle plus Image, c'est ça, affiche le gestionnaire des tâches qui permet de fermer une application, afficher les processus ou euh, les performances de votre PC en temps réel. Ça veut dire quoi Le journal des tâches, c'est un menu, c'est un ensemble de, de, de, qui, affiche, un menu, qui affiche des processus arrière-plan de l'ordinateur ou des applications qui utilisent votre ordinateur ou les ressources mémoire de votre ordinateur sont plutôt puissiez de voir. Et une fois que votre ordinateur a été allumé, il y a des applications qui fonctionnent qui euh, euh, prennent de l'espace au, au sein de votre ordinateur. Et des fois qu'il y a un nouveau disque d'ordinateur, il faut aller sur ce euh, processus en connaît chat et ensuite vous aurez ce menu. Et vous aurez aussi CTRL plus, CLIC, ça y est avec la souris pour sélectionner plusieurs éléments. Vous appuyez CTRL et vous appuyez ce clic en pointant par exemple sur un dossier ou sur le bureau. Vous allez sélectionner en même temps plus généralement une lune après. Euh, si vous ne voulez pas tout sélectionner, par exemple sur le bureau, bien dans un dossier dans un fichier, vous appuyez CTRL, vous retenez le dossier CTRL et vous allez avec la, la souris en cliquant sur l'élément, le choix des éléments auxquels vous voulez faire. Et nous avons ensuite euh, le shift plus clic, toujours, pour sélectionner, tous les éléments compris entre le premier et le second clic. Ça fonctionner avec le texte, les fichiers et les dossiers, et peut-être aussi combiné avec du contrôle puisque Vous avez une Maj, c'est-à-dire la touche majuscule qui permet d'activer les fonctions majuscule cinq fois pour désactiver les touches remontantes ou désactiver, c'est-à-dire les touches qui permettent les fonctionnalités différentes, alt plus image, pour passer le clavier français, et si votre ordinateur est le clavier français, ou anglais, par exemple, à l'occurrence, nous avons parlé précédemment des différents types de claviers, il y a le clavier français qui est azerty, le clavier anglais qui est quartier. Et si vous êtes en, en, en clavier, vous avez votre clavier quartier, et vous avez des difficultés de pouvoir... À manipuler cela, il vous suffit d'aller sur AltMage pour pouvoir changer les, les, le langage ou la langue des saisies, tout simplement. Et vous avez aussi Mage pour supprimer définitivement un fichier ou un dossier de votre ordinateur. Et voilà, donc euh, nous vous remercions du temps disposé. Nous croyons que ceci vous apportera un plus sur votre travail quotidien et vous aidera à améliorer euh, vos activités. Et nous vous souhaitons bonne édition à cela. Et je vous prie de vous abonner, d'aimer et d'aller sur la pochette pour que vous puissiez avoir toujours la notification sur les nouveaux euh, les nouvelles vidéos. Et je vous assure que si ceci n'est qu'une partie. Il y aura une suite sur cela auquel nous allons donner sur comment connaître les raccourcis. Il y en a plusieurs, mais il nous faut prendre du temps à pouvoir les utiliser. Et disposer à vous-même de vous donner parce que cela concerne votre travail quotidien. Merci et n'oubliez pas que ceci concerne l'apprentissage de votre plavier en ayant des raccourcis sur votre travail quotidien. Et nous fêtons à nouveau bien des choses à vous et nous comptons sur votre participation dans diverses méthodes sur lesquelles nous travaillons. Merci et à bientôt.